Dans quelques semaines, je quitterai mes fonctions de députée européenne après dix années de combat contre la corruption et pour la justice fiscale. Je quitte ce Parlement avec un mélange de satisfaction et d'amertume et avec un vœu pour l'avenir. Ma satisfaction, c'est de voir qu'après dix ans, grâce aux lanceurs d'alerte et aux commissions d'enquête sur l'évasion fiscale et leurs remarquables rapporteurs, les demandes des verts pour plus de transparence et de coopération fiscale sont de plus en plus partagées dans cet hémicycle. C'est la victoire de nos idées et je m'en réjouis. Mon amertume, elle vient du manque de volonté politique pour transformer les idées en actions, pour mener à bien les indispensables réformes, comme l'AXIS ou le Country-by-Country Reporting. Mon vœu pour l'avenir c'est que les citoyens saisissent de leur immense pouvoir pour rendre majoritaires ceux qui défendent l'intérêt général plutôt que les multinationales, pour que la justice fiscale soit cœur du projet européen et qu'elle devienne enfin you, une réalité.